מותרה בראשונה ו nueve ק富ות ו Familien Также בא� Allegשי מהן מספ request אם מהשלת האחר variesונית נ marbleה כזו葬גור אתה מהרוהuredビה ו McLarenmoresix כזו ו vermест Bristol ו היד mamy ב� reachesีunt תשארת byłocript ‎צר juntos pozw fences basically on a une histoire les εδώ deいます, on ה ‑‑ Nations muitoкої no sont très dudes pas blankません κανο et l'histoire elle est relativement un peu compliquée, c'est un peu comment, ça va les besoins de HM. Ce qui se passe c'est qu'on parle d'une, on va d'abord imaginer une grande fratrie, non je raconte directement l'histoire. On va toujours continuer à parler du même principe, qu'il y a eu un homme qui s'est marié avec une femme qui est partie à l'étranger, et on vient, on leur raconte que sa femme elle est morte. Or si sa femme elle est morte, elle, il a le droit maintenant de se marier avec sa soeur. Après il se marie avec sa soeur, même principe, Mais après sa soeur aussi elle a besoin de partir de l'océan contre la Haaretz et malheureusement, ils font que de couler en route euh, le bateau, donc elle, elle aussi elle est passée en cause, la reste, et puis finalement elle est, elle est morte, donc c'est marié aussi avec une autre sœur, d'accord Le principe général. Et après, une fois qu'après sa femme a sa femme est femme 3, elle est décédée, il s'est marie avec femme 4, qui est aussi sa sœur, ce qui se passe c'est qu'en en fait, en réalité elles sont toutes sœurs, mais c'est des, des demi-sœurs, c'est toutes des demi-sœurs tantôt par le père, tantôt par la mère. C'est-à-dire qu'en fait, on a femme 1, on va arriver jusqu'à femme 6, d'accord La machine a pris, on ne parle que de 5, parce que la première femme, c'est aussi la femme 1. Il y a 6 femmes, en fait, que quand, et chaque fois on parle, y a soit elles sont frères de père, soit frères de mère. Par exemple, il y avait un homme qui s'est marié avec une... qui a eu d'abord, qui s'est marié avec une première femme, il a eu une fille, femme 1. Après, il s'est marié avec une deuxième femme, il a eu une deuxième fille, qui s'appelait femme 2. Après... Il a divorcé sa mère, sa, sa, deuxième, sa deuxième femme, l'autre le, le, là, le, ce monsieur. Cette femme-là, elle est partie se marier avec un autre mari qui a eu une fille, femme 3. Donc en fait, elles sont sœurs de mère maintenant, femme 1, femme 2, femme 3. Femme 1, elle est sœur de père avec femme 2. Femme 2, elle est sœur de, de mère avec femme 3. Après, de nouveau, sa, sa mère, elle a divorcé, elle est partie se marier avec un autre monsieur, et donc. Bien évidemment, ils ont eu de nouveau une sœur, femme 4. Et après, ce monsieur, il a divorcé, il est parti se marier avec une autre femme, il a eu femme 5, et cette femme, elle a divorcé, elle est partie se marier avec un autre monsieur qui a eu femme 6. C'est vrai on a 6 femmes, en dents de 6. La première, elle est sœur de père avec la femme 2, et aucun rapport avec femme 3. La deuxième, elle est sœur de mère avec femme 3, et aucun rapport avec femme 4. Et femme 4, elle est sœur de père avec femme 3, mais pas... Et d'accord, et ainsi de suite, quoi, vous avez compris. Tantôt, sort de, de père, sort de, de mère. Donc comme ça, on a réussi à avoir une série de six femmes. C'est clair pour le moment le cas. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre ami on lui raconte que sa femme, elle est décédée. Elle est partie en France de elle est décédée, il se marie avec la deuxième. Elle part aussi en France de la elle décède, il se marie avec la troisième. Elle part en France de la elle décède, et puis après, il s'avère qu'en fait, oh... Qu non, que la, que, la, que la première femme n'était pas, en fait, que, ça, que, que la première femme n'était pas morte, uniquement. Après, il apprend que sa première femme en réalité, elle n'était pas morte. Faites le calcul tout seul, vous allez tous dû comprendre. Si sa première femme n'était pas morte, donc quand il s'est marié avec la deuxième, la deuxième, elle n'a pas été mariée parce que c'est la sorte de sa femme. Si sa femme, elle était décédée, et que aurait pris, aurait pris, eu, euh, il aurait pu marier la deuxième, la femme 2. Or, mais, si sa femme n'était pas décédée, donc ce qu'il a fait avec la deuxième, c'était nul et non a nu, mais maintenant, l'avantage qu'il a malgré tout, c'est que dans ce cas-là, quand il s'est marié avec femme 3, alors ça a fonctionné. Parce que là, sa vraie femme, c'était femme 1. Femme 2 n'était pas sa femme. Femme 3, elle a aucun lien de parenté avec femme 1. Donc, c'est que le chien fonctionne. Puisque femme 3, elle est mariée à lui. Donc femme 4, elle ne peut pas se marier avec lui, puisqu'en fait, elle est vivante. Si elle est vivante, elle peut se marier, il ne peut pas se marier avec femme 4. D'accord la cul chine, ça marche pas, je peux pas donner des à ma belle-sœur, elle va pas être mariée. Mais par contre, femme 5, elle va oui être mariée. En fait, il va s'avérer que, et ainsi, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que si femme 1, elle était vivante, alors, alors il s'avère que femme 1, enfin, j'appelle moi femme 2, femme 4 et femme 6 n'étaient pas mariées, tandis que femme 2, je sais pas aujourd'hui, suis, femme 1, c'est la sienne, donc femme 3 et femme 5 et femme 7, si vous voulez, elles vont oui, être mariées, une sur deux, elle va être mariée, une sur deux, elles ne veulent plus être mariées. Puisque tout ça, c'est à cause de la, de la première. C'est-à-dire, il a marié la première, on l'a raconté, qu'elle est décédée, il s'est marié avec la deuxième. Si les gluches n'ont pas fonctionné pour la, deux, pour la, pour la deuxième, eh bien, il s'avère que la troisième, elle sera mariée. Mais puisque la troisième, elle est mariée, la quatrième n'était pas mariée. Et puisque la quatrième n'était pas mariée, la cinquième, elle sera mariée. C'est le principe de la Mishnah, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, une sur deux, les pères ou les impères, elles vont être toutes mariées, et les, les, pères, vont, disons, les pères vont être. Mais les, pères, -A -E. ouais. les, les, les femmes numéro père vont être mariées, et les femmes numéro un père ne vont pas être mariées. Et si toutefois, en, en réalité, on va réaliser qu'en fait, on, réellement, sa première femme, elle était décédée, finalement. Jusqu'à qu'il a fait la choupa et qu'il s'est marié avec la femme 2 sa femme, elle était réellement décédée. On a, fait, on a regardé les dates, on a vérifié. Dans ce cas-là, que les que toutes les femmes, un père, vont être mariées, toutes les femmes pères ne vont être pas être mariées. Ok quand on a des, des femmes qui sont mariées, alors ça signifie que non, elles sont complètement mariées, ça signifie que si ce monsieur, il a part ça d'autres femmes, et qu'après il décède lui aussi, et, et là, il laisse pas d'enfants, et bien toutes les femmes qui sont mariées, ce sont des vraies femmes, il faut leur faire le hiboum, quand il fera le hiboum, elles vont dispenser aussi les co-épouses de, de, de, de ce cher monsieur qui fait que de perdre ses femmes. Et voilà, on a fait toute la Mishnah par cœur, regardez dans les mots comment ça va être facile, mais dans les on lui a dit, sa femme elle est morte, Qu'est-ce qu'il a fait il a marié sa demi-sœur de père. Sa soeur de père, sa demi-sœur de père. Ensuite, Meta, après on lui a raconté que sa demi-sœur de père, qu'il a marié. on lui a raconté qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait a Il a marié sa demi-sœur de mère cette fois-ci. Meta, après on lui a dit qu'elle est morte, elle aussi. Donc Donc il est parti se marier avec la sœur de sa sœur de père. Avec un autre père. Et après, de nouveau, Meta, elle est décédée. Eh bien, Venasa Khota Meima, elle a marié aussi, il est parti marier sa soeur de mère. Et après, Venimse ou Kholan d'après on réalise qu'en réalité, tout le monde était vivant, il n'y avait aucun mort dans l'histoire. Alors, la Meta m'enseigne, c'est pas compliqué. Moutar Barishona, Vachlishit Machamchi, il sera permis avec la première, la troisième et la cinquième, c'est-à-dire la... la première femme qui était la sienne en réalité. Oui, il a permis avec la première, avec la troisième, avec la cinquième et la septième les numéros impairs ou peut-être sa et quand il va faire le si toutefois il décède sans enfant, et qu'on va faire le hiboum e à l'une de ses femmes les numéros impairs alors elles seront elles dispenseront leur les, les co les coépouses s'il avait d'autres femmes en plus de ça par contre Vassour Bashnia au Barvit par contre il a interdit par de il n'a pas le droit de, de rester marié avec la deuxième et la quatrième parce qu'en réalité il s'avère que c'était, puisque sa femme n'était pas décédée, il s'avère que c'était la sœur de sa femme. Soit de père, soit de mère, donc il n'a pas le droit de la toucher. Donc la numéro 2, elle est sœur de père, on va dire, avec la numéro 1, puisque la numéro 1, c'est sa femme, il n'a pas le droit. Et la numéro 3 aussi, elle c'est sa femme, donc la numéro 4, c'est sa sœur de mère, de nouveau, avec la... Donc, on peut se marier. D'accord Et puisque maintenant, ces femmes, les numéros pères, par exemple, ne sont pas mariées, alors, ven biatachatmen poteret sarata la bia d'aucune d'entre elles pourra dispenser sa tsara, la co-épouse, parce que ce n'est pas sa femme. Par contre, si toutefois il a concrétisé le mariage avec la deuxième, mais qu'une fois que sa femme était réellement morte, c'est-à-dire qu'en fait on lui dit que sa femme est morte, il a passé trois mois de tristesse, finalement il a commencé les jiluchim avec sa belle sœur de mère ou de père, et puis finalement... Ils ont fixé une date de mariage, et on vérifie avec les dates de mariage, Baruch HaShem, il a fait la choupa, quand sa femme, elle était réellement morte. Il s'avère que maintenant, la deuxième femme, ça devient sa femme. Si la deuxième femme devient sa femme, la troisième, n'est plus sa femme, parce que ça devient sa sœur de mère, de père, je ne sais plus d'accord Et ainsi de suite, donc tous les numéros pères vont devenir maintenant les bonnes femmes, et tous les numéros impères ne vont plus être les femmes. Donc c'est ce que la machine me dit, « V'imba la le lé Si toute il est parti avec la deuxième, il a commencé, il a eu un rapport avec elle. Mais la haram est intéressante après que sa première femme est décédée. Alors dans ce cas-là, Moutar Bashniyau Barvit, dans ce cas-là, il sera permis avec la deuxième et la quatrième, ou peut-être tzorotéenne, et en plus de ça, ce sont des vraies femmes qui vont même dispenser des tsarotes. S'il y a d'autres coépouses, épouses elles pourront les dispenser du iboum Par contre que... Il n'a pas le droit, par contre, il n'a plus le droit de se marier avec ni la, que la troisième ni la cinquième, parce que la troisième et la cinquième, il s'avère que c'est les sœurs de ses vraies femmes. Et si toutefois il meurt sans enfant, et qu'après on va vouloir faire le hiboum à la numéro 3 ou numéro 5, eh bien, on ne va pas, on ne pourra pas dispenser les autres de la mise à hiboum, étant donné qu'elles ne c'étaient pas ses femmes. Ok Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atslakhakol tout, au salam.